Il y trois compartiments. Nous-mêmes qui c'est le tabernacle ambulant, nous avons trois compartiments. Pas que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Bon Dieu pas demeurer dans un temple qui fait à d'hommes d'homme, mais il demeure qui côté, il demeure dans un cœur nous. Sinon le livre Exode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 et il y a en pile typologie là-dedans. L'étude du tabernacle, est une étude qui est très riche, et il y a en pile typologie en dedans. Donc nous dit que même Jean tabernacle qui était dressé dans l'ancien temps, il était gagné combien de compartiments Trois compartiments. Nous même l'homme qui sait le tabernacle ambulant de Dieu, nous gagnons combien de compartiments aussi Nous gagnons trois compartiments. Même si nous avons parlé de tabernacle qui était fait à main d'homme, qui était le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, nous, même en tant que l'homme qui est le tabernacle ambulant, nous gagnons trois compartiments aussi. Nous gagnons le corps, nous gagnons l'âme, nous gagnons l'esprit. De même qu'il y a la consécration du parvis, la consécration du lieu saint, la consécration du lieu très saint, il y a également la consécration du corps.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 Donc à fait ça enlever avec quoi? C'est en dedans, bon Dieu qu'on est. Nous va quand même ça. Nous va quand même ça. Faut nous parler avec moi. Nous va quand même ça. Courant ça dit c'est que le a yeux, bon Dieu besoin. Quoi à balade? Des pour prendre soin quoi? Prendre soin quoi? Quoi à mettre faire ça enlever? Mette mettre mais tout ça me veut sous quoi? Mon Dieu va mon Dieu va bon intérêt bon, ça quoi. Et ça la Bible a dit. Maron si gont la Bible qui dit ça mais la Bible me connaît là dedans Bah ouais ça. Yo dis quoi pas important. Mais la Bible ça la parole de Dieu montre nous que nous devons consacrer corps nous à Dieu.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 Puisque Dieu est esprit, il a besoin d'un corps pour se manifester. C'est même si nous, nous avons pas des démons, les démons manifestés. Est-ce qu'on a un démon comme ça? Il est obligé de rentrer dans un corps. Dieu est esprit. Il a besoin d'un corps pour se manifester. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4. Il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. 1 Thessaloniciens, 4, 4. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Et vous ne pouvez pas pas important. Et vous ne pouvez pas pas important. Soit fait avec ça. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Bible a dit Votre corps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 Nous devons consacrer comme avec mon Dieu. Pour consacrer comme avec mon Dieu, il bouche pour pas dire. Dieu nous. devons bouche pas dit pendant consacrer comme avec mon Dieu. Il n'y a pas de pied pour Il pas Nous devons Il pas de joie ça, c'est la consécration du corps. Si par accident, j'aime tomber là-dedans, je ne pas dire, je un second regard. Accidentellement, j'aime tomber dans ça, mais je ne pas rien tourner tourner là-dedans encore. La consécration du corps. Le corps, le temple du Saint-Esprit, ça c'est extraordinaire. Pour mon Dieu, besoin, kaïboulrétel choazim. Mais qu'on vous comprenez ça. Vous êtes le temple de Dieu. Quand on passait au pot de mon Dieu en don, en dépit de sa grandeur en dévue de sa puissance, il se fait petit pour venir habiter en moi. Est-ce que vous comprenez une dimension ça? C'est le temple de Dieu. Vous avez l'impression pas y a un moyen un qui est-ce Nous par contre identité. De nous avons une exactement. Waouh! Pour me prendre bon Dieu en dame, on a imaginé par exemple. Bon, on bon petit exemple. Sur ta grande machine là, et puis l'orgade est Mais Joe Biden vient en Haïti, c'est dans, ITC, dans machine où elle monte. Comment on va s'en sortir? On pas avec elle, non? Comment on va s'en sortir? Maître mon grande machine.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 Comment recevoir bagaille ça Comment comprendre bagaille ça Dieu peut habiter dans un corps qui fait avec mes dames. Je suis la demeure, la maison de Dieu. Le tabernacle du tout puissant. Alors m'a marcher dans l'arrière tant que ce monde qui s'est espoir. Alors comme pas de bon Dieu Adam. <Ris> les m'a ne on pas là, ils ne sont monde qui pas aucun espoir Lorsque je n'ai pas de bonjour dieu, Adam. Hey l'église Regardez pas n'importe qui Je suis conscient de ça Ou pas un monde comme ça, comme ça Ou pas un monde ordinaire Ou pas un monde simple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 Je ne n'est pas comme à com. Pour me dire que je ne suis pas bon Dieu à d'homme, je ne pas que je ne suis pas parole. Pour me dire que je ne suis pas bon Dieu à d'homme, je ne suis pas de côté, je ne suis pas de chrétien. Et dans le chapitre 12, verset 1er, Apocryphe dit Je vous exhorte par la compassion de Dieu.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 je ne vais pas manger. Parce que je consacrer même à Dieu. Je ne peux pas mettre la bouche. De moi. Je ne vais pas tout le monde manger, ou même pas à manger. chrétien faut apprendre à dire non pour dire non il faut apprendre à dire non la consécration du corps la consécration du corps qui s'en fait, hein? si fait avec corps hein si me ta une question, ça qui s'en fait avec corps est-ce qu'on est là qu pour satisfaire tout ça sa corps ou?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 Et le corps aussi, c'est la porte d'entrée. Non seulement m consacré comme, mais consacré dans moi. Je sortir dans mon grec qui s'est souqué. Et sortir dans mon hébreu qui s'est néfèche.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 c'est le siège de l'émotion, l'âme. Je triste. Je content. Je suis gay. Le siège de l'émotion. C'est l'âme. Je découragé. Motivé.